et salut tout le monde c'est Chirel. alors c'est une vidéo un petit peu particulière hein, euh, que je fais ce matin euh, j'ai pu voir récemment euh, par rapport à des amis youtubeurs qui ont fait la démo de ce jeu qui s'appelle accident qui est développé par duality game globe game studio et l'éditeur est duality game playway SA. et je vous en passe qui est tout simplement un jeu de simulation. Euh, alors ce développeur avait déjà fait euh, d'autres jeux comme Barn Finder, où vous devez fouiller des granges, des lieux abandonnés, afin de trouver des objets que vous pouvez revendre euh, vous-même pour vous faire de l'argent. Ou euh, le jeu Radiance, où, euh, où c'est un jeu de simulation. Dans des euh, usines nucléaires euh, où il y aurait possibilité d'explosion et que vous devez, euh, par le biais de vos actions, euh, empêcher l'explosion nucléaire, n'est-ce pas Mais alors là, euh, c'est vraiment un coup de gueule parce que là, ça touche mon métier. Et ce qui m'inquiète le plus, vous me direz, mais pourquoi tu réagis comme ça Tout simplement parce que euh, quand on regarde le contenu de ce jeu, euh, bien que la démo soit gratuite, je ne la ferai pas. Euh, ça touche mon propre métier et je suis affolée euh, de voir qu'un développeur puisse euh, sortir un jeu comme ça déjà et, et de deux, surtout euh, qui montre dedans des gestes de premier secours à faire sur des personnes euh, alors qu'il ne faut absolument pas faire ça. Et... Euh, ce qui a déclenché un petit peu ma colère, c'est que ici, vous voyez, vous pouvez voir depuis trois jours en boucle, ce fameux développeur ici, qui est en train de montrer son jeu. Et euh, j'ai surtout regardé les commentaires euh, des gens qui avaient dans le chat depuis trois jours, où tout le monde trouve ce jeu très cool. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est de voir marquer, ah ben maintenant, je saurai ce qu'il faut faire euh, quand je me retrouverai face à un accident. Alors bien sûr, j'ai mis ma réaction sur Steam, j'ai parlé dans le chat, le développeur ne répond pas, puisque c'est une vidéo en boucle qui passe, donc il ne répond pas, vous parlez dans le vide, hein? vous parlez entre vous en fait. Donc je l'ai contacté directement, pour la simple et bonne raison qu'un euh, petit peu plus bas, ici, euh, alors je ne sais plus où je l'ai lu... Ici, euh, voilà quand vous allez, quand vous allez sur un, en savoir plus. Donc c'est un jeu en fait où vous allez, il le dit, vous êtes un journaliste. Donc je répète, c'est un jeu de simulation. Il y en a beaucoup que ce soit pour le simulateur pour monter son, son PC. Vous avez House Sweeper pour pour pouvoir comment dire. Me remettre en état des maisons, ben, les jeux de simulation, il y en a des tonnes, mais là, celui-là, c'est le pompon pour moi, en tout cas, hein, en ce qui me concerne. Alors, pourquoi ça me touche Parce que tout simplement, c'est mon métier, et que quand je vois <coughs> les gestes de secours qu'on vous demande de faire euh, dans ce jeu-là, il ne faut surtout pas, mais surtout pas faire ça, parce que vous allez entraîner euh, des choses très graves si vous faites ça. Donc, euh, simplement, je tenais à mettre les pendules à l'heure. Voilà, euh, au niveau de ce jeu, vous mettre en garde, et euh, de façon à ce que vous surtout s'il vous plaît ne faites pas ça parce que vous mettez la vie des personnes qui, qui ont eu l'accident si vous suivez ça euh, ou si vous le mettez en pratique dans la vie réelle, euh, ben vous les mettez tout simplement en danger voire euh, leur entraîner des séquelles super graves euh, voire même la mort. Voilà donc euh, je ne sais pas par rapport à mon métier j'ai une éthique, moi je sauve la vie des gens dans ma vie, je suis au SAMU vous le savez. Euh, donc euh, j'ai été vraiment choquée par ce jeu. Alors il y a euh, un jeu doit être ludique, d'accord, mais aussi réaliste. Et euh, comme je vous disais, ce qui m'a choquée, choquée, choqué comme je vous le disais, ce qui m'a choquée, c'est ici euh, cette phrase gagnez de l'expérience et apprenez. Comment aider les gens dans des situations réelles C'est complètement faux. Complètement faux. Euh, quand j'ai écrit sur Steam, euh, dans les discussions, euh, en mettant que ce jeu était pas normal, euh, que déjà je ne vois pas l'intérêt personnellement, moi, de euh, m'éclater à euh, essayer de réanimer des victimes d'accidents de la route euh, parce que dans le jeu, euh, vous avez euh, des morts, voilà, auxquels il va falloir faire des RCP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RCP, c'est une réanimation pulmonaire cardiaque, c'est-à-dire lui faire le massage cardiaque. Or, dans le jeu, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Euh, au niveau euh, d'une personne qui est dans un véhicule, il demande de sortir de la personne du véhicule, il ne faut pas faire ça. Euh, enfin rien n'est réel dans ce jeu, rien n'est respecté, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça dans la réalité, parce que quand je lis dans, dans le chat, ces gens qui disent, et ils sont nombreux, je peux vous assurer, ils sont nombreux à dire, mais maintenant quand je verrai un accident de voiture, je saurai ce qu'il faut faire par rapport aux victimes, non, ne faites pas ça, vous allez dire que je me répète, mais... Euh, je suis, je suis, il m'en faut beaucoup pour être choqué, mais là ça touche mon métier, ça touche la, la vie de gens qui, euh, qui auraient un accident de voiture. Et, euh, et ce jeu est complètement d'une débilité fortuite. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ait été autorisé à sortir euh, et que le développeur ne marque pas, euh, au lieu de marquer euh, ceci, il aurait dû marquer euh, ce jeu, cela reste un jeu et ce n'est pas la réalité. Ne faites pas ça dans la réalité. C'est un jeu. Voilà, en gros, c'est un jeu. Ne reproduisez pas ça. Je suis complètement euh, affolée euh, depuis hier, parce que plus ça va, plus je regarde ce chat, hein, et plus tous les jours, des gens euh, bah, disent toujours cette phrase. Ah, ben je ne savais pas qu'il fallait faire ça dans des conditions comme ça, sur les victimes. Ah, ben maintenant, je pourrais aider. Ah, maintenant, je pourrais faire ça. Non. Donc, en gros, vous devez faire quoi dans ce jeu euh, Excusez-moi, je suis vraiment dépitée par cette connerie. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, les jeux vidéo. Il y a des jeux débiles, hein, mais là, franchement, celui-là, c'est le pompon. Alors, peut-être que ça me touche plus parce que c'est mon métier, mais euh, pff, au bout d'un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. On ne sait pas qui va acheter ce jeu. Bon, déjà, ça va être un jeu qui est très répétitif. Je vous le dis d'avance, c'est un jeu où vous allez avoir non-stop des accidents. Euh, vous allez donc, pour le, pour le jeu en lui-même, vous êtes un journaliste qui fait des recherches sur les accidents de voiture. Déjà, au niveau, euh, si vous prenez la réalité, puisqu'un jeu se doit quand même de taper dans la réalité, un minimum. Euh, un journaliste, euh, au niveau d'un accident, je ne vous l'apprendrai pas. S'il y a un accident de voiture, la première des choses à faire, euh, je vous les donnerai après. Euh, bien expliqué euh, un journaliste, lui, qu'est-ce qu'il fait C'est une fois que les victimes ont été secourues et ont été transportées euh, vers les hôpitaux, ont mis en sécurité euh, dans les véhicules d'urgence, euh, la police vient, fait une enquête sur les circonstances de l'accident, et après le journaliste, lui, qu'est-ce qu'il fait Il prend une photo et il signale sur le journal, que tout simplement, il y a eu un accident tel jour à telle heure, entraînant tel nombre de morts, ou que euh, voilà, les personnes sont en état grave. Donc ça, vous le savez, c'est la réalité. Donc, euh, déjà, dans, dans, dans, le, dans le résumé de son jeu, vous êtes un journaliste qui fait des recherches sur les accidents de voiture, aidez les victimes et prodiguez les premiers secours, obtenez des preuves, reconstituez les événements pour découvrir ce qui est réellement passé. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Comme je, moi ce qui me gêne le plus, c'est cette histoire de réalité-là, euh, qui précise un petit peu plus bas comme je vous ai montré tout à l'heure. Euh, c'est ici, gagner de l'expérience, c'est-à-dire vous avez un système de score, plus vous allez le faire, plus vous allez gagner des points en fait, et apprendre, et, mais surtout cette phrase, apprenez comment aider les gens dans des situations réelles. Faux, complètement faux. Donc, je vous le redis et je vous le redirai tout au long de cette vidéo, quitte à vous prendre la tête. Ne faites pas ça dans la réalité. Quand vous êtes face à un accident de voiture, la première des choses est de sécuriser la zone. Donc, vous sortez de votre véhicule, hein, vous mettez assez loin de l'accident, vous sortez de votre véhicule. première des choses, ce que ce monsieur ne dit pas dans son jeu et ne fait pas dans son jeu est de mettre le, gilo, le gilet fluorescent de façon à ce qu'on vous voit. Que ce soit vous qui ayez votre voiture en panne au milieu de la route, ou peu importe. Et ensuite, posez votre triangle euh, à plus de 50 mètres. Alors, si vous ne savez pas combien ça fait 50 mètres, il suffit de votre véhicule de compter un pas, ça fait un mètre, deux pas, donc vous faites 50 pas, et vous mettez votre triangle. Mais dans un croisement, vous le mettez, il faut quatre triangles. Donc, euh, il faut un triangle à chaque endroit. Un devant l'accident, un derrière, de façon à prévenir les autres véhicules euh, bah, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut ralentir sinon bah, ça va être un, un carambolage complet qui va se passer donc pour vous lire un petit peu le descriptif de cette merde parce qu'il n'y a pas d'autres mots, excusez-moi, vous connaissez mon franc-parler <rire> c'est pas la première fois que je fais un coup de gueule sur un jeu bon je ne suis pas non plus à le faire tout le temps mais là franchement il ne faut pas abuser euh, donc vous devenez un journaliste, ce que je vous ai dit tout à l'heure donc on vous demande, évaluez l'état des victimes et mettez-vous au travail. Respire-t-il Ont-ils des blessures graves Tout peut être crucial pour leur survie. Apportez les premiers soins, contrôlez l'hémorragie, vérifiez les poux et mettez-les en position latérale de sécurité si vous le pouvez. Faites tout ce qui est nécessaire selon la nature de l'urgence. Non, ça c'est faux. Ne touchez jamais une personne qui est dans un véhicule, qu'il ait été éjecté, qu'il soit au sol ou quoi que ce soit. Ne le touchez pas, ne faites pas ce qui est dans ce jeu. La seule chose à faire, effectivement, est de vous mettre à côté. À la limite, de lui prendre la main sans trop le bouger. Vous lui demandez s'il vous entend, vous écoutez, s'il respire. Et une fois que vous avez sécurisé la zone, et fait ça, vous appelez les secours. Pour la France, c'est le 15. Pour les états unis c'est 112. Enfin bon, chacun a son numéro. Et euh, vous dites, voilà, il euh, y a tant de victimes. Je vois tant de victimes. Il y a tant de voitures impliquées. C'est à tel endroit euh, voilà, mais vous ne devez nullement faire ce qui est fait dans ce jeu nullement, surtout pas c'est euh, pour moi inadmissible de voir un jeu comme ça euh, nous on se tue au boulot euh, dans des conditions comme ça d'autant plus qu'il faut savoir que euh, au niveau des accidents de voiture et au niveau des secours pour ceux qui ne le sauraient pas vous avez le SAMU et vous avez les pompiers les pompiers s'occupent de tout ce qui est Normalement, dans la, là, je vais rentrer plus dans, la, dans le système de la loi. Mais au niveau des pompiers, ils s'occupent de tout ce qui se passe sur la voie publique. Voilà, les accidents de voiture, euh, tout ce qui se passe dans la rue. Le SAMU, c'est plus le 15, vous faites le 15. Le plus souvent, c'est quand vous avez quelque chose chez vous, un malaise, vous ne sentez pas bien, etc., etc. Chacun de ces deux catégories d'urgentistes ont leur propre tâche, normalement. Il est sûr que moi, par exemple, euh, s'il se passe un accident devant moi quand je suis au travail, dans mon ambulance, il est certain que je, vais, je suis dans l'obligation de m'arrêter et de prodiguer. Mais j'ai un diplôme pour ça et le matériel pour de prodiguer les premiers soins aux victimes qui sont là. Et pour ça, il faut avoir un diplôme. On, est, on ne, ne s'invente pas urgentiste. On ne s'invente pas, euh, pas le fait de savoir faire un massage cardiaque. Vous faites un mauvais massage cardiaque, vous pouvez briser les côtes de quelqu'un, vous pouvez même le tuer. Donc, il va de soi qu'il euh, ne faut pas faire ça, pas du tout. Donc, moi, effectivement, je sur la voie publique, je suis dans l'obligation, avec mon métier, de prodiguer les premiers secours. Mais j'ai une carte professionnelle, j'ai le droit de le faire. Et euh, je me dois ensuite, moi-même, de prévenir les pompiers ou le 15 en disant « Voilà, je suis face à cette situation ». Euh, j'ai fait les premiers secours, je donne mon numéro de professionnel, et voilà, parce que s'il y, y a un problème avec, euh, avec la, la victime, c'est moi qui vais trinquer, voilà. Donc sachez que si vous faites cela, au niveau de la loi dans la vie, euh, vous, vous pouvez avoir de sérieux problèmes euh, si la santé de la victime euh, ben, s'aggrave, et qu'en plus on sait que vous avez touché la personne donc la seule chose que vous pouvez faire c'est effectivement donc de sécuriser la zone de mettre votre gilet réfléchissant euh, de euh, regarder les victimes effectivement le seul mais le seul bémol où vous pouvez bouger une victime c'est s'il y a un risque d'explosion du véhicule dans l'immédiat. Donc là, effectivement, vous n'allez pas regarder quelqu'un qui, qui va cramer dans sa voiture. Attention, je dis bien attention, là aussi il y a une restriction. Si la voiture va exploser, vous voyez qu'elle est vraiment en flamme, il y a quand même du... du vous n'êtes pas couillon, il y a de l'essence. Donc vous n'allez pas vous mettre en danger vous-même à risquer d'exploser en allant... Voir euh, essayer de sortir la, voix, la la personne du véhicule qui risque d'exploser. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de flamme euh, au niveau du véhicule, euh, vous pouvez effectivement, euh, contre un arbre, etc. Vous voyez un véhicule, euh, vous voyez que ça fume énormément, énormément, énormément. C'est qu'il y a un risque d'explosion de, du véhicule. C'est le seul la seule autorisation que vous ayez de sortir une personne du véhicule, de façon à ce qu'il n'explose pas et qu'il ne meure pas effectivement dans l'explosion de son véhicule. Voilà, c'est le seul bémol. Donc ouais, je suis choqué par ce jeu, je suis choqué par ce développeur qui euh, donc précise bien qu'il joue un rôle de journaliste, on doit jouer un rôle de journaliste dans ce jeu. Et que euh, les gestes donc de d'urgence à pratiquer euh, en cas d'accident sont complètement troll quoi. C'est complètement c'est complètement faux. Je ne sais pas si ce monsieur s'est renseigné avant euh, de mettre en place son jeu. Euh, je pense pas que les les policiers les policiers. Bon, je suis pas pote avec eux non plus, mais bon. Je ne sais pas si les policiers seraient d'accord qu'un petit journaliste soit sur, euh, en train de relever euh, donc, euh, euh, les, les, les, les preuves de l'accident parce que bon vous devez donc sécuriser la zone, secouer une victime, parce que c'est même pas lui parler, c'est la secouer dans le jeu, donc ne faites pas ça. La secouer, lui prodiguer un massage cardiaque si elle ne respire pas. Euh, lui faire du bouche à bouche, or c'est interdit par la loi, nous-mêmes on n'a plus le droit. Il y a maintenant quelques... il y a des masques qui permettent, et sûrement pas celui qui est dans le jeu vidéo. Le masque qui est dans les jeux vidéo est un masque auquel il faut mettre de l'oxygène et non pas un masque qui est fait pour faire du bouche à bouche. Ça a été impliqué euh, par la loi il y a 2-3 ans au niveau des métiers d'urgentiste, de secouriste, tout simplement pour éviter les maladies, pour ne pas être en contact directement avec la bouche du patient et euh, donc déjà ça fait beaucoup de boulettes dans ce jeu euh, et ensuite euh, donc une fois que vous avez fait ça euh, ce qui est magique dans ce jeu et, bon, et c'est là le côté on va dire qu'on qu voit que c'est un jeu vous pouvez remonter le temps si on vous dit que vous avez failli à votre mission c'est à dire que vous avez tué la personne vous pouvez remonter le temps pour éviter qu'elle meure si on pouvait faire ça dans la réalité on serait ravis ce n'est pas le cas donc, euh, vous, vous pouvez remonter le temps, ce qui vous permet de refaire euh, l'action de façon à réussir votre mission. Or, euh, après, quand vous avez fait ça, on vous demande donc de relever les indices qui sont euh, sur la route et de reconstituer avec les indices, on vous dit par exemple qu'il y a 5 indices, 6 indices, 4 indices à trouver. Et vous devez les reconstituer, les mettre dans l'ordre de façon à, tout simplement, ben, euh, comprendre ce qui s'est passé. Et là, vous aurez, euh, si vous les remettez bien dans l'ordre, un message qui dit bah « Bravo, vous, vous avez réussi à reconstituer l'accident. » Et on vous, donne, on vous dit qu'après, ben, telle, telle victime, telle victime, telle victime euh, s'en est sortie, telle victime euh, s'en est pas sortie. Euh, voilà Et vous recommencez une autre mission avec une, deux, trois, trois, trois voitures impliquées, des gros accidents, etc. Et c'est non-stop ça, donc c'est quand même un jeu assez répétitif. J'ai vu que la question avait été posée, donc je vous le dis, c'est un jeu répétitif. C'est pas simplement parce que j'ai dans le bec, hein, que je suis un petit peu en colère après ce que je vois là. Mais euh, tout simplement, oui, c'est un jeu répétitif. Euh, Finder était assez sympathique comme jeu, euh, le fait de, de fouiller des granges, euh, des choses abandonnées mais là je ne sais pas si le développeur se rend compte euh, de la dangerosité de son jeu puisque comme je vous le dis, euh, j'ai vu euh, sur le chat marqué et j'ai réagi euh, comme quoi euh, maintenant, euh, vu qu'ils ont vu ça dans le jeu, ils vont le faire dans la réalité euh, il faut garder en tête qu'un jeu vidéo reste un jeu vidéo. Euh, je sais pas, vous allez voir un mec marcher bizarrement dans la rue, vous n'allez pas le buter en croyant que c'est un zombie. Euh, et puis je vous en passe, euh, je veux dire, il y, y a assez de dégâts avec le jeu Fortnite, ou avec, euh, alors ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire quand j'ai posté sur le forum le message, s'il vous plaît ne refaites pas ça, non mais vous dites n'importe quoi, etc., etc., euh, j'ai mis un fil de discussion où j'ai expliqué que j'étais choquée par ce jeu, dans le sens où euh, on vous incite à faire des choses qui sont complètement illégales dans la réalité. Donc, il aurait dû plutôt marquer, je pense, ne refaites pas ça dans la réalité, ce n'est qu'un jeu vidéo, et évidemment, il ne l'a pas fait. Donc, euh, quand je lis sur un forum, bon, ben maintenant, face à un accident, je saurais quoi faire Waouh Surtout quand c'est votre job et que vous savez euh, ce que c'est qu'un accident de voiture et que euh, vous-même, euh, vous avez du mal à, à comment dire, à sauver quelqu'un et que vous devez faire face aux familles en leur expliquant que vous n'avez pas pu euh, sauver la personne euh, qui a trois véhicules impliqués, qui a des enfants dedans, euh, que lui-même dans le jeu le fait, euh, il vous demande de sortir les enfants, etc. Enfin, euh, c'est hallucinant de voir des jeux comme ça. Je ne comprends pas qu'il ait été autorisé à sortir dans ces conditions. Je ne capte pas. Je ne comprends pas. Euh, moi Pour moi, c'est inadmissible. Mais bon, après, vous allez dire que je suis peut-être trop... Euh, comment dire Radicale. Mais euh, je veux dire... J'aurais pas lu dans ce chat le fait que les gens disent « Ah ben maintenant, on dirait les gens sont cons, les gens sont cons, je suis bien d'accord. » Mais enfin, dès que vous voyez ça, vous vous dites « Donc demain, le mec, il va voir un accident de voiture, il va appliquer ce qu'il voit dans le jeu vidéo, c'est-à-dire, ben, ben il va achever les gens. » quoi Et vous, vous, êtes, vous passez votre vie, le métier d'urgentiste ou le métier du SAMU où je suis n'est pas un métier facile. Vous êtes tous les jours confrontés à ce genre de problème. Euh, vous êtes confrontés à devoir sauver des vies. Euh, quand on n'arrive pas à les sauver, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir pour nous. C'est un échec. On doit faire face aux familles, leur annoncer, etc. Donc, euh, imaginez que demain, euh, tout le monde se met à faire ça. Nous, quand on va arriver, euh, on va faire quoi On va constater que par la faute de cette personne... Euh... Ben, tout simplement euh, on peut plus rien faire et on va annoncer ça comment aux familles etc donc je ne comprends pas honnêtement euh, l'intérêt déjà de ce jeu à la base une sensibilisation peut-être mais très mal faite je sais pas si je pense pas que ce monsieur se soit renseigné sur euh, les gestes de secours à faire donc je vous le redis et re-redis hein. je vais pas épiloguer trois plans parce que c'est lui faire de la pub je l'ai contacté, je vous le dis qu'à je l'ai contacté, au moins qu'il enlève euh, de Steam euh, le fait que qu'il qu faut faire ça dans la réalité, parce que c'est pas normal, qui précise plutôt de ne pas faire ça dans la réalité, que ça reste un jeu, et là ça sera un petit peu plus logique, bien que c'est super intéressant de, euh, de, de jouer à un jeu où vous avez euh, des macabées que vous devez réanimer et que c'est soi-disant un jeu euh, ben ludique et euh, un jeu qui doit euh, être un simulateur d'accident où vous jouez un journaliste. Donc si vous jouez un journaliste, ben, euh, à ce moment-là, il fallait qu'il prenne des photos et non pas faire ça. Euh, de plus, euh, vous le voyez à un moment euh, dans sa vidéo, et là en boucle, hein, je, ça fait trois jours que ça tourne. Euh, ici, là, voilà. Vous voyez le développeur ici jouer. Euh, donc, il euh, y a des actions à faire. On m'a répondu, enfin, un joueur m'a répondu dans le fil de la discussion euh, que j'ai lancé. J'ai lancé un fil de discussion où j'ai dit que, voilà, j'étais moi-même dans le métier et qu'il faut surtout pas faire ça dans la réalité et qu'il serait bien de mentionner de ne pas le faire plutôt que de dire de faire ça. Euh, on m'a répondu euh, qu'un joueur m'a répondu tout simplement. Euh, je ne sais plus où c'est que c'est. Hmm. Voilà, ici, voir la page. Vous le voyez ici, j'ai mis Ne faites jamais cela. J'ai marqué tout simplement que j'étais choquée euh, par, par son jeu que ça ne reflétait pas du tout la réalité et que je ne comprends pas qu'on encourage des gens à bouger des victimes d'accidents. J'ai expliqué que c'était mon travail et que c'était bon plutôt de clarifier les choses absolument euh, au niveau surtout des victimes, car durant le live sur Steam, j'ai pu voir des, des gens écrire que, euh, dans le chat que maintenant ils sauraient quoi faire euh, par rapport à ce qu'ils ont vu dans le jeu. J'ai marqué ceci est terrifiant. Il serait bien de préciser euh, qu'il ne faut pas appliquer dans la réalité ce qu'il y a dans le jeu. Euh, dans le jeu, vous jouez un journaliste et non un secouriste. Euh, pourtant, adepte, j'ai dit, de vos autres jeux vidéo, je suis vraiment euh, dégoûtée par celui-ci. Avez-vous été en contact, je vous pose la question, avez-vous été en contact avec des responsables des urgences, euh, des urgentistes, les pompiers, le SAMU euh, pour, avant de mettre en place ceci dans votre jeu. Euh, mais euh, j'ai mis, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ça dans la réalité, euh, ou au moins précisez de ne pas faire ça sur les victimes. Et là, donc, une certaine personne, O.M., hein, il y a 17 heures, m'a répondu, avez-vous joué au jeu Durant les parties euh, vous, où vous êtes supposé euh, bouger les victimes, il, est, il, serait, il y aurait un pop-up dans le jeu. Alors, j'y regardais, hein, je n'ai pas le jeu. Euh, j'ai juste la démo, j'ai regardé le, le dev jouer, à aucun moment euh, il n'y a ce pop-up qui apparaît, qui dit, euh, comme il le dit, un pop-up euh, qui s'affichera à l'écran, qui dit, ne bougez pas les victimes. Donc faux, ça, ça n'apparaît pas dans le jeu, euh, parce que... Euh, ce ne, serait pas bon, ce ne serait pas bon pour eux. Donc, euh, voilà, ce pop-up, je l'ai cherché. J'ai regardé pendant une heure euh, le développeur jouer. Je peux vous dire que euh, j'avais envie de passer la main à travers l'écran et de lui dire, mais espèce de pauvre nouille, est-ce que tu te rends compte de la dangerosité de ton jeu Mais bon, on ne peut pas le faire, c'est bien dommage. Euh, donc, euh, cette personne me répond qu'il y a différentes... Euh, euh, Différents warnings, différentes alertes dans, la, dans les jeux euh, qui nous disent euh, qu'il ne faut pas faire ça dans la vie réelle. Je vous le redis, il n'y a pas d'alerte. Euh, et il me marque que euh, les gens qui écrivent dans le chat sont les mêmes personnes qui utilisent par exemple Need for, Need for Speed qui est un jeu de course apparemment, moi je, connais, je ne connais pas Need for Speed, je le connais de nom, mais, et qui après prennent leur voiture et vont euh, reproduire euh, ce qui se passe dans Need for Speed, et conduire comme ils conduisent en Need for Speed, ça les regarde, ils se mettent en danger eux, donc là à la limite c'est leur problème, et euh, ce, cette personne me précise, et je pense que ce sont des idiots, vous ne pourrez pas hélas interdire aux gens d'être cons, ils resteront cons, enfin stupides si vous préférez. Donc je suis d'accord avec lui sur les gens qui sont stupides et resteront stupides, d'autant plus s'ils le marque dans un chat. Euh, maintenant, comparer ça à Need for Speed où on pourrait aller plus loin à Grand Chef Auto où les, les, les plus jeunes ne font plus la différence et appliquent ça dans la réalité. Voilà, donc un jeu vidéo aujourd'hui, il est soumis à des réglementations. Euh, et je ne comprends pas euh, que ce jeu soit passé, euh, soit passé euh, sans une réglementation, euh, surtout en marquant euh, que, euh, je vous le remets, hein, il est en anticipé. Alors, il est classé en tant que jeu de simulation et de jeu médical. Attention, euh, non, là non. D Éducatif et réaliste. Pas du tout. Pas du tout. Donc là déjà je ne comprends pas, même au niveau de Steam, je ne comprends pas ce que je fous là, ce que je ne comprends pas qu'il était, alors est-ce que ce monsieur est passé euh, par euh, la validation, je ne pense pas, pour, euh, pour exploiter son jeu donc euh, voilà, donc vous devrez préciser, euh, prendre des décisions, qui aider en premier, euh, comment le faire au mieux, une aide mal choisie peut mettre en danger la vie des personnes, voire la vôtre, pensez-y à deux fois, mais n'oubliez pas le temps presse, vous êtes chronométré pour faire la chose. Donc vous pouvez remonter dans le temps, ça c'est pas dans la vie réelle, hein, on ne peut pas remonter dans le temps, hélas, ce serait magique. Donc vous devrez découvrir les raisons des accidents. Lorsque vous aidez quelqu'un, chaque seconde compte, vous n'avez pas le temps de faire des examens approfondis sur les raisons de l'accident. D'autant plus qu'on vous demande dans ce jeu, par exemple, de... Euh de traiter une hémorragie, il euh, y a les hémorragies externes, les hémorragies internes, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça vous prend la tête, c'est du médical. Bon, une hémorragie externe, tout le monde le sait, on le voit, le sang pisse de partout, euh, mais une hémorragie interne ne se voit pas, c'est pour ça qu'il ne faut jamais bouger une victime. Euh, quand vous voyez des pompiers euh, qui mettent trois plombes à désincarcérer une personne d'un véhicule pour le sortir, en maintenant la tête dans la position du corps, dans le parallélisme du corps, euh, c'est tout simplement pour éviter que la personne se retrouve paraplégique c'est à dire que s'il si a pris le coup du lapin ce qui est le cas dans, le, <rire> dans certains moments de ce jeu et qu'il faut sortir la personne du véhicule je suis aberré euh, c'est à dire que ben, tout simplement si vous le bougez ne serait-ce que pour lui s'il a la tête sur le volant si vous lui mettez la tête en arrière euh, le problème c'est que vous pouvez, si la cervicale est touchée vous allez le paralyser à vie bon courage à vous pour le juridique en suivant voilà, donc, euh, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je veux dire déjà, euh, je ne comprends pas l'intérêt de ce jeu. Alors, peut-être que vous, vous allez me dire, ouais, bon, c'est un jeu comme un autre. Ouais, mais là, c'est un jeu qui met en danger euh, ben, des gens qui ont des accidents. Demain, vous avez un accident sur la route. Euh, ayez, euh, ben, priez le bon Dieu, hein, si vous êtes conscient, de ne pas avoir affaire à quelqu'un qui euh, a vu ce jeu, et qui a mis dans le chat ben maintenant, mais je sais que je pourrais faire ça dans la réalité parce que vous êtes quelqu'un de mort ou de mort ou euh, paraplégique minimum hein, euh, voire avec des séquelles alors que si la personne ne vous avait pas touché vous auriez peut-être hein, je dis même peut-être on ne fait pas non plus des miracles hein, euh, vous auriez pu vous en sortir beaucoup mieux voilà donc il est bien gentil de rajouter ici une description du contenu pour adultes euh, que ce jeu propose des scènes sanglantes avec des victimes d'accidents de voiture, Scènes sanglantes, non, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Il euh, y a des jeux beaucoup plus sanglants que ça, n'est-ce pas Par contre, dire d'appliquer ça dans la vie réelle, c'est ça qui me choque énormément. Voilà, donc vous... Euh, je ne peux pas... Euh, je vais pas aller me porter plainte. Je ne vais pas aller me battre contre un jeu vidéo. Je m'en tamponne. D'autant plus que les évaluations ne sont pas très géniales. Euh, donc, c'est un jeu qui est répétitif. Sachez qu'il n'y a que 5. Euh, si vous achetez le jeu, il est à 10 euros et des brouettes. Euh, euh, je vais vous le dire. Il est à. Euh, toc, toc, toc toc Il est à 8,73 euros parce qu'il y a une réduction de 30%. Mais autrement, il est à 12,49 euros. Vous n'avez que cinq possibilités. <coughs> Excusez-moi, je la vois qui se pète. Je que, vous n'avez que cinq possibilités euh, d'accidents euh, différents. Donc par la suite, hein, ce développeur a dit qu'il allait en rajouter d'autres. Donc je ne vois pas l'intérêt euh, de, de, voilà, de voir euh, ce genre de choses. En gros, euh, si je vous mets le truc euh, du dev ici là vous avez donc un carton de voiture avec qui, qui incorpore quatre véhicules dont un qui est au bord d'une falaise il va ouvrir le coffre si la voiture ne tient pas beaucoup au bout, le mec il tombe en bas il est très près il est garé très près comme vous pouvez le voir ça c'est sa voiture il est très près donc il va chercher son instincteur c'est c'est superman le gars et avec son petit instincteur il va éteindre le feu du véhicule voilà donc ça c'est pas du tout à faire ne faites pas ça il ne faut pas faire ça, euh, vous n'êtes pas habilité à faire ça. Et s'il euh, y a complication, c'est sur vous que les fautes se euh, retourneront. Donc, comme il n'y a pas assez d'un petit instincteur, il va chercher celui des euh, victimes. Les barres que vous voyez en bas, ici, euh, avec le point d'interrogation, sont les victimes. Donc là, pour l'instant, il n'en a vu aucune. Il y a quatre points d'interrogation. Et la barre jaune est, euh, veut dire que la personne est en vie. Plus la barre est jaune, plus la personne n'est pas trop blessée. Là, vous avez, euh, je vois pas en bas complètement la quatrième. Mais en tout cas, les deux suivantes euh, que vous pouvez voir, ça veut dire qu'elles sont décédées. Voilà, donc euh, euh, là, vous avez un véhicule qui est sous un toit, euh, sur le toit. Et ici, euh, donc, euh, voilà, vous voyez que la personne... Euh, là, il coupe le contact euh, du véhicule. Là, maintenant, il va poser le triangle d'un seul côté. C'est de chaque côté pour éviter que les véhicules qui arrivent à un croisement... Voilà quoi. Euh, vous, il vous faut quatre triangles. Donc, euh, le problème, c'est que vous me direz, oui, mais moi, j'en ai qu'un dans la voiture. À ce moment-là, s'il y a possibilité, vous prenez les, les triangles des autres véhicules ou votre véhicule, vous le mettez à l'autre bout et vous éclairez avec les warnings de façon à ce que... Euh, à ce que tout simplement ça soit vu de tous les côtés pour que vous évitiez un énorme carambolage. Donc là, il pose ses triangles, euh, là il appelle nouveaux objectifs, euh, il appelle le, le 112, il hein, faudra que je regarde quel pays c'est, le 112, parce que c'est pas états unis euh, c je sais pas si c'est pas Pologne, euh, je ne sais pas. Bon bref, ça on s'en fout. Donc là, il euh, bon, y a l'accident, il, il montre son jeu en disant « regardez comme j'ai fait un beau paysage, hein, c'est ce qu'il dit, si je vous mettais le son, c'est ce qu'il dit ». Vous pourrez aller sur la page Steam, la vidéo tourne en boucle depuis deux jours. Donc là, c'est son véhicule, surtout ne vous garez pas si près des accidents. Pourquoi Parce que si une voiture explose, votre voiture va péter avec. Voilà, tout simplement. Donc gardez une distance de sécurité. Là, on vous demande d'allumer de, votre GPS pour pouvoir dire au service d'urgence la localisation de l'accident. Donc, si vous n'avez pas de GPS, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'une voiture est sous un toit, sur le toit, et qu'il y a une victime ici. Euh, et ce que vous allez voir par la suite, euh, c'est absolument pas à faire. Euh, si c'est bien celui-là, accident. Donc là, vous n'êtes pas tout bib, donc vous ne le, le secouez pas comme ça. D'accord Simplement, prenez la main, voyez s'il répond mais vous ne le secouez pas comme ça, donc il ne respire plus, euh, là, il clique sur les plaies, vous n'êtes pas médecin pour pouvoir dire euh, ce que c'est que ses plaies, donc euh, voilà, ne faites pas ça. Ici, vous voyez que cette dame a le cou vers l'avant, Donc euh, voilà. ou alors il fallait qu'il travaille un petit peu mieux son jeu au niveau graphisme, mais ne lui mettez pas la tête d'un seul coup en arrière, si les cervicales sont touchées, vous lui brisez. Ici, vous avez un autre véhicule qui est à la limite de tomber dans un ravin avec une victime à l'intérieur. Euh, qui, qui a l'air tétanisée, il n'est pas mort, il est vivant, hein, c'est le seul. Donc, euh, il n'est pas à l'abri de tomber. Euh, donc, ne touchez pas, ne touchez pas. Euh, voilà, donc, euh... c'est affolant de voir ça. Affolant de voir ça, euh, de voir que des gens, pour une question de pognon, pour se faire de l'argent, sortent des jeux... Alors, tout est ouvert à tout, hein, euh, je veux dire, dans les jeux, mis à part euh, qui respectent la loi de, de l'âge. Euh, je ne sais pas s'il y a réellement euh, une possibilité euh, de faire que certains jeux ne sortent pas, alors si ça existe en Chine, etc., d'après ce que j'ai pu voir. Et donc là, pour le final, on voit que les secours sont, arrivent enfin. Donc... Euh, voilà, je suis choquée. Par exemple, il y avait une voiture sur la route. Euh, sur une autre, un autre accident qu'on peut voir. Et euh, il pète avec le... Avec le... Je vais trouver. Il pète avec le... Le truc pour éteindre le feu, l'instincteur. Il pète le, la, la vitre, le pare-brise où se trouve la victime. là Une voiture coucher euh, sur le toit, il peint le, le pare-brise où se situe la victime avec l'instincteur, avec pas du tout. Si vous voyez que vous avez euh, sur la route euh, une voiture comme ça euh, sur le toit, euh, casser la vitre arrière à la limite s'il y a un bébé, un enfant qui pleure derrière pour le sortir. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne touchez pas les victimes. Ce jeu n'a pas lieu d'être. J'ai contacté le développeur pour lui dire au moins qu'il mette, surtout par rapport aux écrits dans le chat, puisque là, c'est une vieille, vieille, vidéo qui tourne en boucle. Donc, euh, les gens écrivent dans le chat et euh, lui, euh, il n'est pas là, il n'a rien à carrer. Il, joue, il présente son jeu. Voilà, euh, mais euh, au moins qu'il mette, ne refaites pas ça dans la réalité, parce que oui, il y a des gens qui sont bêtes. Il euh, y a des gens qui sont idiots, euh, comme me l'a dit ce jeune homme, ou cette personne qui m'a répondu, euh, qui n'est pas le développeur. J'espère bien que le développeur me répondra, je vous tiendrai au courant. Voilà, et là, vous êtes content, vous avez reconstitué, euh, donc comme vous voyez, un hein, succès, d'accord. Euh, bon, ben bah, lui, là, si il, mort, il, sera, il ne revivra pas. Euh, voilà, donc on vous dit bon, le jeu est en français, euh, disponible en français, donc vous aurez votre succès. Le but sera de battre votre record, hein, c'est-à-dire de, de, de réaliser op, de, de, de faire ce que vous avez à faire au plus vite et de battre votre record. C'est un sujet qui est quand même relativement sensible euh, et qui, euh, qui est grave, donc euh, je trouvais normal quand même de, de vous le mentionner. Donc je ne vous demande pas de le boycotter, mais euh, voilà. Euh, je pense qu'il y a tellement de jeux euh, intéressants à faire, ludiques, intéressants, les RPG. Les, euh, les, si on se veut jeux ludiques, ça pour moi, ce n'est pas un. Euh, si tu es journaliste, tu pas urgentiste. Un journaliste, il se contente simplement de faire euh, un article pour signaler le lendemain sur le journal du coin euh, que ben, à tel jour, à telle heure, il y a eu un accident avec tant de victimes. Euh, là, euh, il met en cause non seulement le métier d'urgentiste, et des gestes à faire en hein, vous incitant à faire de, de choses qui sont pas bonnes. Et en plus, il, euh, il se permet de, euh, comment dire, de, aussi de relever des indices, de reconstituer l'accident. Alors que ça, c'est la police qui le fait, d'accord. Chacun son boulot, chacun reste à sa place, surtout dans des cas aussi graves. Donc voilà, je trouve que je comprends pas si ce développeur a pété un câble. Parce que jusqu'à présent, les jeux qu'il faisait, euh, voilà, c'était pas non plus euh, euh, du Resident Evil, c'était pas non plus en tant que jeu simulation, euh, ouais, c'était pas des jeux euh, extraordinaires, sympathiques, euh, en détente, oui, mais euh, pas extraordinaires. Donc je sais pas si ça, il a pété un cap dans sa petite tête ou si son rêve était. Euh, euh, de pouvoir sauver les gens mais à ce moment-là, il fallait qu'il passe son diplôme comme j'ai passé le mien mais franchement, je suis franchement choquée, mais choquée je vous le dis, de voir ça et de voir des gens écrire et eh bien maintenant, euh, je saurais face à un accident quoi faire, alors s'il vous plaît pour ceux qui me suivent, et puis de votre côté je sais pas, passer le mot euh, de pas faire ça quoi ne faites pas ça ne faites pas ça. Moi, je me fais du souci pour les prochains accidents qui y aura sur la route. J'espère qu'il n'y en aura pas. En plus, c'est Toussaint. Hein, donc, euh, voilà, Toussaint n'a jamais été euh, extraordinaire. Et... Euh, je sais pas, je m'inquiète à savoir euh, euh, si les gens font maintenant la différence entre les jeux vidéo et la réalité. Euh, je sais pas. J'ai un petit peu peur pour... Euh, pour, pour mon métier, euh, de voir des choses comme ça, euh, et je ne comprends pas qu'on qu l'ait laissé sortir euh, ce jeu, euh, je sais pas, comme je vous dis là, peut-être rêver un jour, euh, c'était peut-être son rêve d'être pompier, ou, ou d'être urgentiste, je ne sais pas, ou peut-être enquêteur, ce monsieur est peut-être au chômage, il ne fait rien, j'en sais rien, et je m'en fous, mais en tout cas, ils sont un jeu de merde en précisant que vous pouvez faire ça dans la réalité. Donc, pitié, s'il vous plaît. J'en conclurai là-dessus. Euh, J'attendrai vos retours. Je vous demanderai de votre côté, si possible, au moins côté français, euh, les autres, après, écoutez, voilà, quoi. Chacun vit sa vie. Mais, euh, voilà, soit de ne pas faire de pub pour ce jeu, euh, soit de contacter euh, le dev pour lui demander de bien préciser de ne pas euh, de ne pas euh, tout simplement ben, dire de faire ça dans la réalité qu'il le précise c'est un jeu ne, ne reproduisez pas ça dans la réalité et je vous dirais ne l'achetez pas ne l'achetez pas vous avez la démo gratuite je l'ai aussi je la ferai pas je la ferai pas en live je ne vais pas donner de l'intérêt à ce jeu déjà là je trouve que je lui en donne en faisant cette vidéo mais je ne pouvais pas rester silencieuse en voyant cette connerie, voilà, euh, je trouve ça inadmissible, d'autant qu'on voit ici, euh, au niveau des évals 142 évaluations positives, ouais, ouais, ouais, donc, ben, je sais pas, voilà, c'est tout, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui, je ne me suis pas levé du pied gauche, hein. ça fait deux jours que ça me travaille dans ma tête, ça touche mon métier, qui euh, est okay, pas un métier facile je peux vous le dire et euh, de voir ça euh, vous vous dites au secours quoi et, euh, et c'est vrai que que, que, que c'est pas possible de laisser un truc comme ça euh, maintenant je vais pas lui faire un procès je vais pas voilà je m'en tape le but c'est tout simplement au moins euh, vous vous qui me suivez euh, de passer le mot de ne pas acheter ce jeu euh, à la limite de, de marquer sur Steam voilà, euh, vous mettez un mot sur Steam euh, de ce que vous pensez de son jeu peut-être qu'il rectifiera les chances s'il est un petit peu intelligent monsieur ou où, où j'ai un gros doute voilà, donc euh, c'est bien beau d'avoir des rêves mais euh, bon, ben euh, je sais pas s'il avait voulu être euh, urgentiste fallait passer le diplôme euh, s'il avait voulu être policier il fallait le faire aussi euh, chacun reste à sa place, on respecte les développeurs de jeux vidéo à condition qu'ils nous respectent aussi, moi en tout cas, je n'irai pas claquer euh, de l'argent dans ce jeu-là, euh, je ne vous le présenterai pas, là, vous voyez, je ne vous, vous ferai pas la démon, du tout, même si elle est gratuite. Et euh, bah, je vous demanderai, vous, de votre côté, euh, bah, de, de, de nous soutenir, euh, nous, euh, les urgentistes, qui sommes sur le terrain et qui... Euh, Vivons ça quasiment tous les jours. Ça aidera les pompiers aussi pour éviter qu'il y ait plus de problèmes. Euh, je ne demanderai pas d'aider la police hein, beaucoup, euh, voilà. Mais enfin bon, il y a aussi le côté police qui puisse euh, relever eux aussi de leur côté et faire leur boulot comme il faut sur une, une enquête d'un accident pour savoir qui est responsable, surtout s'il y a des décès. Voilà, de, de façon à ce que les, les victimes soient indemnisées. Voilà, donc c'est tout un système où il faut s'y connaître. Et là, je trouve aberrant qu'un mec ait eu cette idée déjà. Euh, et de deux, euh, n'y connaissant rien, dit aux gens que c'est ce qu'il faut faire dans le réel. quoi. Donc euh, là, c'est oui, voilà, vous le voyez là, euh, oui, c'est bien, voilà. Là, il s'est planté, le mec est mort, voilà. Hop, ah, puis remonte le temps jusqu'à ce qu'il arrive à le garder vivant. Or, vous faites ça dans la vie réelle, vous n'aurez pas de chrono pour remonter le temps. Donc voilà, donc et bien, écoutez... On va en rester là. Hein. Euh, moi personnellement j'attends la réponse de ce dev s'il me répond, ce que j'ai un énorme doute. Euh, mais voilà quoi, donc euh, un jeu à ne pas acheter. Euh, puis à vous de relayer aussi. Quand vous trouvez des choses aberrantes, n'hésitez pas à le relayer, à en parler. À... Voilà, il y a des jeux, il y en a beaucoup, il y a de quoi s'amuser, il y a énormément de choses pour s'amuser il euh, y a eu un, un moment Fortnite, beaucoup de gens étaient contre euh, parce que voilà, ça prenait, des, des, des, des, ça prenait un mouvement où les, les gamins qui jouaient à ces jeux-là euh, ne faisaient plus la différence entre la réalité et le jeu vidéo là, on me donne Need for Speed, pour exemple en disant, oui, mais les gens sont stupides regardez Need for Speed euh, bah les gens euh, se prennent pour des pilotes de formule après avoir joué euh, à Need for Speed avec leur voiture oui, je suis d'accord, mais enfin, là, quand même, euh, là, c'est très grave, là, c'est très grave. Euh, lire dans un chat que les gens vont faire ça, maintenant, s'ils voient, priez le bon Dieu de ne pas croiser les gens qui ont parlé dans le chat, hein. priez le bon Dieu, parce que vous pouvez déjà tuez vous tout de suite. Hein. Si vous survivez un accident et que des gens vous appliquent ce qu'il y a dans ce jeu, tuez vous vous-même, hein, parce que c'est lui qui va le faire, voilà. Donc écoutez, moi je suis dépité par ce jeu-là, euh, il est clair que je ne vous le présenterai pas, je compte sur vous pour faire le relais, pour ne pas l'acheter, bien sûr, hein, Voilà, ne pas l'acheter, euh, et puis ben, je ne sais pas, essayer de, de, de mettre sur Steam, de votre part, ça ne vous coûte rien, euh, un message euh, comme quoi, euh, voilà, au moins que le, ce développeur euh, rajoute et supprime plutôt, euh, qu'on peut appliquer ça dans la réalité, euh, qu'il la rajoute plutôt, au contraire, ne faites pas ça en réel, ça sera super, là déjà, ce sera une bonne avancée, voilà, donc, euh, et puis, euh, bah écoutez, plein de bibis, plein de zouzous, je suis un peu dépité, mais bon, euh, voilà, il fa fallait que j'y tombe dessus, et, euh, bah, je compte un petit peu sur vous pour relayer ça aussi, et, bah, j'espère que ça marchera, j'espère qu'on arrivera à quelque chose, j'espère qu'on sera entendu euh, et puis eh n'achetez ben, pas ce jeu quoi. je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce plein de bibis, plein de zouzou puis on se retrouvera euh, très vite sur d'autres jeux qui sont intéressants, ludiques et euh, marrants ou euh, de survie de, de des RPG, autre chose mais autre chose que ce genre de merde qui n'a même pas à exister Voilà. sur ce je vous laisse là dessus on se retrouve, vous pouvez me retrouver sur Twitch vous le savez je suis en live, donc n'hésitez pas à venir me voir. Si vous voulez venir en parler avec moi, même si je ne serai pas sur ce jeu-là, n'y hein, comptez pas. Mais enfin, si je suis sur un autre jeu, vous pouvez très bien venir. Euh, sur YouTube, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis euh, me lâcher un commentaire, me dire ce que vous en pensez par rapport à cette réaction euh, que j'ai. Comprenez aussi que c'est mon métier et que quand euh, on fait le métier que je fais, je peux vous assurer que ce genre de choses, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Voilà, donc je vous fais plein bibi, plein de zouzou, et à très vite pour un prochain live. Bye bye